Bonjour, alors c'est Naïd, la chef de POA. Non mais pas Washington D.C. c'est fini. J'ai oublié, je suis à Boston et plus précisément dans le campus d'Harvard. J'ai envie de vous faire un, un petit tour pour ceux qui veulent faire leur réalisation euh, et venir un jour étudier ici ou qui veulent faire leur visualisation, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un campus où euh, voilà les jeunes viennent, ils font et, euh, et euh, l'enseignement et en même temps il, il c'est un dortoir, les gens dorment ici. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de super, euh, qui m'a beaucoup aidé en fait. C'est quand vous voulez quelque chose d'une manière générale, fake it until you make it, until you become it. Vous voulez avoir confiance, faites semblant d'avoir confiance, vous allez finir par vous comporter comme quelqu'un qui a de la, la confiance en lui. Et vous allez finalement finir par être quelqu'un de confiant et c'est exactement ça, moi j'ai toujours entendu ma mère me dire un de mes rêves, c'est qu'un de mes enfants fasse Harvard et je lui disais, maman t'inquiète pas, je vais faire Harvard, surtout quand elle me l'a dit, quand elle l'a toujours demandé, j'avais déjà fini mes études mais je le disais, donc I was like faking it and right now I'm making it et dans quelques jours, je vais être become it. Parce qu'on nous donne un certificat de participation par rapport au training intensif. Donc, si ça marche pour moi, c'est capable, euh, c'est possible que ça marche pour vous. Alors moi, cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de la dédier à ma mère parce qu'elle a tout le temps cru en nous, elle nous a toujours beaucoup encouragé, elle a toujours rêvé. Que un de ses enfants fasse Harvard. Aujourd'hui, euh, je, je, je, je n'ai pas l'âge d'être étudiante, en tous les cas, pas l'âge de tous ces étudiants qui sont là, mais je l'ai finalement fait. Alors pour moi, peu importe le flacon, pour qu'il qui est livrette, qu'on le fasse à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans à 50 ans, ça n'a pas d'importance. Un rêve est, est, est, est beau, il est noble. On se doit de le nourrir et de le porter dans son cœur jusqu'à ce qu'on l'achève et jusqu'à ce qu'on le réalise. Alors pour moi, j'avais envie de partager cette vidéo avec vous pour vous dire croyez en vous, quelle que soit la chose que vous n'avez pas. Please, please, please, please, please, do it. Fake it until you make it, until you become it. Il n'y a que ça de vrai. Parce qu'à force de forger, on devient forgeron. C'était Nahid Rashad depuis le campus de Hey Harvard. Comme je vous dis donc à demain avec un nouvel apprentissage. Et si cette vidéo vous l'avez aimée. Partagez-la, faites le savoir à vos amis et laissez-moi vos commentaires surtout. Je reviens très vite avec les réponses aux questions que vous m'avez posées et là je vous montre toute la vidéo, voilà, de toutes ces femmes qui sont là, qui sont venues avec moi, voilà, dans ce beau, ce beau voyage, elles viennent de partout, des villes fantastiques, des pays fantastiques.